Et je tiens mon remède, je ne le lâcherai plus Et j'arpente les rues Avec une tête de roublard, des chutes du canet dans les poches, une bouteille à la main Je ne laisserai pas mon foie tranquille Tant que je n'aimerais pas viser le cul, ça y est, je peux te Je vacille, et je me ris des regards de mépris, je me lance les poissons c'est trop Libylon, aviser ma, ma bedaine J'contrai demain tous les œdèmes, j Profite de cet anti-éden Mais peu importe le contenu, donc ça finit dans mon contenant Certains me diront détenu de ces mélanges détenants D'ailleurs il n'y a rien détenant, toujours avec, avec mon manteau. Plutôt une mousse qu'un Si je veux en verre, mais comment Sans accro J'tomberai pas tout bas le calibre Sans accro Ouais c'est pas bien haut, mais j'fais à niveau Sans pourquoi le juste me cherche à couler la J'en tiens une gueule bonne, je me fais des décaissances L'hygienisme à la présidence, ok j'en suis la, la résistance. résistance Souris à l'accouchement, salut la pancréate créative bien bonjour madame Cyrose, gros bisous monsieur Pauline Les passants sont offensés, pas mal des marches froncières J'ai le mal de bière, une bonne mon bois des brassières Ah, enfin j'arrive au palier de ma délivrance J'empoche ma prestance, frappe à la porte de la décadence Je le ressens dans mon ossature, que l'alcool devient j'ai plus dans la fioriture, le bafouillement et mon oratoire Un bon bavoir sur de bonne aloi Les neurones se font friture, peu m'importe la, la durée et la gloire Donc il me reste l'habiture Sans je tomberai pas plus bas que le caniveau Sans accro Ouais c'est pas bien haut oh, mais je serai à niveau Sans, Sans accro On me dit suceur de boulot ou à J'ai juste coulé l'habitude. Sans Et je tiens ma gueule de bois, ça je ne recommencerai plus. Non, non. Je me lève là-bas vos lèvres, mes pensées ne sont plus des rébus, je trébuche sur un cadavre. Aïe. Les embûches ont un fadas, j'ai mis une douce hauteur de, de péravres. Les donismières fait vorace, je suis soumis au romi, je demande le divorce au whisky. De même avoir la garde. Des bouteilles de raki. y Y'a plus personne que je connaisse Je pour un cookie Un fond de de coca Avec l'addiction d'un rookie bon, J'claque la porte de cette crasse à porte, fuis les traces de mon fond vache, je veux pas cacher, je suis défracté Tire de place en place à moitié défroqué Contre le mal de crâne, les yeux d'équerre Rien de mieux qu'une bande d'air Tant mieux moi, je l'aime mon remède J'arrêterai demain comme je l'ai fait hier Sans ça hein. Je tomberais pas plus bas que le caniveau. Zazoo, ouais c'est pas bien haut mais j't'ai à niveau. Zazoo, Bon dit suceur de boulot ou alcoolo -oh, mais j'ai juste coulé. la